Qu'est-ce que ça veut dire Ubuntu? Ubuntu, ça signifie « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes ». Donc imaginez, comment veux-tu que je sois heureux si mes frères et sœurs ne sont pas heureux? Wow. Et si c'était ça, le grand but de la vie, de se réaliser ensemble, de se guérir ensemble, de se faire chier ensemble, hein? des fois je vais dire des mots un petit, cru, un petit peu cru, de se faire réagir ensemble, de se faire souffrir, mais aussi de se guérir donc, la même affaire dans le monde, dans ta famille, dans ton couple, avec, avec ton entreprise, mais c'est la même affaire. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. Et si je veux changer ce que nous sommes, il va falloir que je change ce que je suis. Je vais avoir besoin de tourner mon regard vers l'intérieur et me dire, OK, est-ce que le monde que je suis en train de faire comme expérience, c'est exactement ce que je veux? Non. Maintenant, je ne pourrais pas essayer de changer l'extérieur, mais il va falloir que je vienne changer l'intérieur. Si je veux changer ce que nous sommes, je vais avoir besoin de changer ce que je suis.